salut tout le monde j'espère que vous allez bien ici sophia de la chaîne rétro rpg alors petite anecdote mais avant que j'ai commence cette anecdote là je vais vous signaler les gars et les guys et les girls je sais pas bref euh, que je suis positif au Covid 19 et ouais c'est tombé sur moi aussi ouais bon ça n'a pas fait grand chose je suis juste une petite toux et des petits mots de tête bon là je suis à mon troisième jour donc ça va beaucoup mieux bien évidemment je suis isolé je continue à, à travailler, mais en télétravail. L'avantage de tout ça, c'est que je vais avoir un pass sanitaire sans avoir fait de vaccin. Ah ouais, parce que j'ai peur des piqûres et autres. Bon, on va passer aux choses sérieuses, au sujet. Mais avant, bah, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si elle te plaît. Donc voilà, une petite, une petite chose sérieuse. Alors, j'ai chopé ce jeu, pour ceux qui connaissent, bon, je pense que plusieurs gens le connaissent, c'est Zelda Link Awaking. Et pas n'importe laquelle version. La version collector! Elle est là, frère! La version collector! En tout cas, j'ai chopé ce jeu à l'époque. Bon, il est sorti, je crois, il y a 3 ans, je crois, un truc comme ça, il me semble. Je ne sais même plus. Ouais, je crois que c'est un dire comme 3 ans, ouais. Alors, à l'époque, j'ai chopé. Euh... Il venait de sortir, ça faisait deux jours qu'il était sorti. Ou une journée, je sais plus. J'avais déjà un ami à moi qui l'avait pris, il était content et tout. Ou il devait recevoir. Ou il l'a reçu, mais il l'a reçu en retard. Je ne sais plus. Moi, je suis originaire d'une ville qui s'appelle Chevalier. Alors, euh, je vais vous raconter un peu mon. Mais un peu mon passé, parce que ça c'est un rude de relation avec la vidéo. Alors je suis originaire d'une ville qui s'appelle Chulier-la-Rude en euh, proche d'Orly, euh, de Villejuif et autres, de Vitry-sur-Seine. Et euh, j'ai grandi là-bas, et il y a une personne dans cette ville qui s'appelle euh, Anis le Comorien. Bon, Anis son prénom, le Comorien, parce que... Parce qu'il qu est Comorien, voilà. Donc ouais, quoi bon, je ne savais pas comment le, le citer, mais bon, je pense que si elle regarde sa vidéo, il se reconnaîtra facilement, ouais, c'est sûr même. Quand le jeu est sorti alors moi, j'habitais déjà plus à Chouillard-Rue, j'avais déjà, déjà déménagé. J'habitais déjà où j'habite actuellement. Et j'ai mon frère qui habite encore là-bas. Mon petit frère habite encore là-bas. Il est habité à l'époque, il habite toujours et tout. Et à l'époque, mon petit frère m'appelle, il me dit Ouais, il y a comme un Nice commun, il vend un jeu et tout. Bah, je l'ai pris, il n'était pas, pas très cher, j'ai pris. Est-ce que tu le veux Parce que si tu ne veux pas, de toute façon, ce pas grave, je repasserai à quelqu'un. Il y en a d'autres qui le veulent. Je lui dis C'est quoi Bon, mon frère, il que je le prendre et tout, parce que mon frère sait que je les jeux vidéo. Il sait que je kiffe Zelda, il sait que ouais, je suis un fan de ouf. Et il me dit, ouais, tu le vaux ou pas Je dis, bah ouais, vas-y, euh, il te l'a rendu à combien Il me dit, ouais, euh, t'inquiète, on s'est arrangé, il me l'a fait 20 balles. Je fais 20 balles, 20 balles, 20 balles, de euh, billets de 10 et 4 billets de 5. Il m'a fait, ouais, ouais, ouais, 20 balles. Je dis, bah écoute, euh, vas-y, bah moi je le prends, il n'y a pas de soucis. Euh, en plus, je le voulais, j'avais pas de, de me prendre, je n'avais pas sens de, son de me prendre la version collecteur, j'avais sens de me prendre en version normale, bien sûr. Quelques mois après, enfin quelques mois ou quelques années après, histoire qu'il baisse un peu, parce que c'est pas un jeu que, que j'aurais joué dès le début, j'ai tellement, tellement de jeu à finir, que c'est pas évident pour moi, et je lui prêt, dit, prends le moi, donc il me l'a pris, j'arrive et tout, Zelda, 20 balles, je souhaitais un refait, sauf que quand j'arrive, il me sort, le Zelda vers son collector, les frères, vers son collector, 20 balles, ah il te faisait plaisir celle-là à l'époque, elle faisait zizir celle-là à l'époque, donc ouais 20 balles en excellent état, alors j'ai protégé et tout, euh, bon quand il m'a passé il était déjà, déjà déblisté. mais bon pour 20 balles franchement je vais pas faire ma cheuse, mais bon, voilà, alors dans cette version qu'est-ce qu'il y a, il y a tout un tas de trucs, je vais te découvrir un peu en même temps que vous car euh, depuis l'époque j'ai pas vraiment ouvert, j'ai juste coffré et basta, il y en a qui m'ont demandé de leur vendre. La personne qui m'a demandé de leur vendre, elle se reconnaîtra. Je lui ai dit, non, non, frère. Celui-là, il est à moi. Il est à moi. Et pourtant, lui, il est fan des Zada bien plus que moi. Franchement, bien plus que moi. Mais bon. Voilà quoi. Il avait, Lui, il l'avait pris. Alors, je ne me, sou me souviens plus, Mario, si tu avais pris en version... Euh, en version collector, tu avais pris ou si tu avais pris en version normale. Je ne me rappelle plus en quelle version tu avais pris. Bref, c'est pas grave. Euh, donc, euh, dans cette version collector, il y a... Euh, un petit style de la game boy game boy fight de l'époque avec l'intro du jeu zelda link à original donc un petit style book super sympa bon à l'époque j'avais pas fait le jeu j'ai jamais fait à l'époque Non, non il me semble que j jamais fait je n'ai pas fait ce jeu à l'époque et voilà style book il est vraiment sympa quand on l'ouvre qu'est ce qu'on voit des petites images du jeu donc un petit rappel les gars, 20 euros, 20 euros, 20 euros, euros. aujourd'hui je ne sais même pas il est coté combien, je ne sais même pas combien il est coté, Moi bon, mon avis il doit dépasser 80 euros, c'est sûr, je, même, je pense même qu'il dépasse passé 100 euros, je sais même pas, dites-le moi dans les commentaires si vous savez combien il est coté sur les sites de vente comme Vinted et autres, je ne vais pas penser à regarder, bref c'est pas grave, je m'en fous c'est pas fait pour revendre, vendre, moi je ne revends pas celui-là, euh, c'est mon précieux, mon précieux, bref, en tout cas là, oh il y a même un numéro de série, je sais pas si c'est une de série de quoi ça, voilà, euh, voilà, le petit book. Bien sûr, au complément du Steelbook, il y a le hardbook. Alors, attendez, vrai que je me suis pas je me suis pas bien préparé. Je n'avais pas préparé la vidéo et tout. Je n'ai pas, pas ouvert le jeu. Mais bon, c'est pas grave. Le petit hardbook. Alors, je vais retirer le hardbook. Alors, franchement, je sens les frères que de la manière que je vais en tirer je vais faire une dinguerie, Je suis sûr que je vais faire une dinguerie, on va en tirer sans limite, parce que franchement si je l'abîme il ne me restera que mes yeux pour pleurer et ça, si je peux éviter, ce serait bien ah ouais un petit artbook les gars, le petit artbook la famille, il est là petit artbook bien épais, bien beau euh, bien coloré euh, de très bonne qualité franchement rien à dire, alors petit artbook super sympa avec link l'île aux oeufs je ne m'en rappelle pas comment ça s'appelle certains appellent ce prénom le nom de l'île ne me souviens pas comment ça s'appelle enfin je ne en me souviens pas j'ai pas joué non plus en même temps donc euh... voilà avec les UT. et autres certains personnages du jeu franchement le papier est vraiment très bonne très qualité hmm. ça se voit que c'est pas du papier de chez wish hein vraiment bonne qualité hein. ah le jeu est comme ça ouais ah ouais les gars le jeu est comme ça hein. ah ouais c'est pas trop mal pour faire un euro hein. pas mal du tout hein. je sais pas faire avec la deuil, mais bon tu l'auras compris c'est pas grave ah ouais, pas mal de, de personnages oh là là là là. y a Link avec sa grosse tête les frères il a Link avec sa grosse tête C'est vrai, il y a une grosse tête quand même dans le jeu. Je trouve que dans le jeu, il y a quand même une grosse tête. Bon, ouais. C'est le design du jeu qui fait en sorte qu'il y ait une grosse tête. Voilà. Franchement, la qualité. Pas mal. Je que je me fasse un casse-en. Bon, je sais pas combien de temps il dure sur ce, ce jeu-là. Ceux qui l'ont déjà fait, ils pour me dire combien de temps il dure. Donc voilà. Bon, je passe en mode rapide. Il y a un peu de tout. Quand tu es chez le chez l'ours euh, de la maison de l'ours, la plage, un phoque, non c'est pas un ça c'est comment ça s'appelle ça avec les comme ça? notary oh, je sais plus. Je sais plus, je connais, plus. Je connais rien le niveau. Mis à part le nom, c'est ce truc que je connais le reste. Euh, je connais pas trop. Euh, ouais, euh, bon là il est pas mal, il y a pas mal une très bonne qualité. Oh là là, les gars il y a même la carte de l'époque, la carte du monde de l'époque, la version Game Boy. La version Game Boy, il y a la carte du monde de la version Game Boy. Alors je sais même pas si, euh, si Zelda, au jour d'aujourd'hui, quel est le plus gros jeu Si c'est vraiment les Zelda ou les Pokémon Je parle pas au hein, niveau de qualité, parce que au niveau qualité, je pense que c'est très compliqué de détrôner Zelda en termes de, de popularité, je ne sais même pas si est le plus gros est Zelda ou Pokémon. Bon, je pense que c'est Pokémon, parce que quand on voit certaines cartes, qui part à, à des 30 000 euros ou autre. Ouais. Bon, c'est le Pokémon. Hein. Bref, c'est pas grave, on s'en fout de Pokémon. Pikachu. Bye, Pikachu, on s'en fout de Pikachu. Et euh, bien sûr, dans, ce dans cette version collector, il y a... Le petit jeu, les gars, le petit jeu, les là en version physique bien sûr bah oui bien sûr version physique un, sur collector bon après euh, comme vous avez vu il est encore euh, sous blister parce que moi bon, j'ai pas j'ai pas le temps de jouer moi les jeux j'ai garde sur blister et j'ai ouvre que quand euh, j'ai l'occasion d'y jouer parce qu'il ya certains jeux que j'ai depuis l'époque euh, ps1 et autres j'ai pas eu l'occasion d'y rejouer donc ils sont restés sur blister donc voilà je me dis bon au moins plus sur blister ils sont protégés et tout ça donc voilà alors le jeu Malheureusement, j'ai pas eu l'Amigo, j'ai pas eu l'Amigo, je ne sais même pas comment se trouve maintenant et tout l'Amigo. Bon après, je suis pas j'suis pas trop collectionneur des Amigos, c'est pas pas ma priorité les Amigos. En tout cas, ouais, comme vous avez vu, comme j'ai expliqué, il est en blister, il est encore sous blister et euh, et ouais, c'est bizarre, il y a toutes les langues qui sont écrites dessus. Alors, euh, je pense que c'est partout pour, pour tout le monde pareil. J'ai français, j'ai espagnol, j'ai tout qui est écrit dessus. J'ai piqué 17 plus 6 et plus 6 version euh, version Unité de Kingdom je crois ou version allemande je ne sais même pas c'est quoi c'est quel plus 6 sur euh, là bon c'est pour ceux qui ont qui ont le jeu euh, qui, ont, qui ont le jeu en version française et, pour me dire comment ils l'ont. Alors le jeu comme je vous l'expliquais j'ai payé 20 euros. 20 euros tout ça est à nickel deux jours de mémoire de euh, deux jours après sa sortie. Moi qui comptais le prendre. Il m'est tombé du ciel comme ça. tac Il m'a dit, Sofiane, il est à toi celui-là. 20 balles. Je fais, ok, frère, je le prends 20 balles. Il n'y a pas de souci, frère. Je le prends direct. Euh, bon, comme je disais, j'ai payé 20 balles. Alors, je ne sais pas comment il a eu à ce prix-là. Euh, bon, je pense que s'il me l'a vendu 20 balles, c'est que lui, il a dû avoir moins cher ou il n'a pas dû payer du tout. Ouais, ce n'est pas, pas quelque chose qui me préoccupe. Je m'en fous un peu. Euh, pour moi, c'était une excellente affaire. Euh, je l'aurais acheté de toute manière. Mais j'aurais pas acheté la version collector, ça c'est sûr. J'aurais sûrement acheté la version euh, normale, classique, euh, juste la boîte et puis basta quoi. même la majorité d'entre nous. Je sais pas combien il coûtait en ce moment. En euh, mon avis, vu les scrupuleurs qu'il y a sur Internet, son bon point, sur Boncoin, sur Vinted et autres. Ça ne nous aura même pas qu'il dépasse 130 euros. Hein. J'ai pas pensé à regarder euh, son prix avant de faire la vidéo. Alors je me trompe peut-être, je sais pas. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Belle affaire, pas belle affaire. Vous, vous avez quelle version Alors c'est vrai que j'ai pas. Euh, le petit truc c'est que j'ai pas pu tester la version euh, Game Boy à l'époque. Euh, je n'ai même pas testé non plus en émulateur ni rien. Enfin, ça ne m'attire pas vraiment à la version, version d'origine. Je suis pas. Je suis un peu. Je suis quelqu'un qui est très nostalgique, mais peut-être pas à ce point non plus. Donc là, je suis en train de le tester peut-être euh, vite fait en version émulation. Car je n'ai pas la version physique et réelle du jeu, même en loose, je ne l'ai pas du tout. Non. Et non, malheureusement. Mais heureusement, bon, pas grave. Ce qui est important, c'est que j'ai eu la version, la dernière version collector, et à 20 euros, c'est un plaisir. J'en ai deux billets 10, 20 euros, ça m'a fait 3 régimes de 3 kebabs que j'ai pas pu manger. Non, je go, je mange quand même. J'ai acheté le jeu ou pas acheter le jeu, j'aurais pu manger des kebabs. Bref, je veux pas que la vidéo tu retourne en temps. Je crois que j'ai déjà assez débordé comme ça. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je suis content. 20 balles, c'est pas cher. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner aussi, t'abonner, c'est très, très important, t'abonner, abonne-toi frère, abonne, abonne, abonne-toi. N'hésite euh, pas à activer la cloche de notification, j'espère à très bientôt, à très vite, bye, ciao tout le monde, bonne journée, bye.